Nous avons décidé en fait euh, avec euh, quatre autres personnes d'utiliser le mode euh, de la caméra, donc du, euh, du, de la micro-interview, puisque finalement nous posons une simple question. Quelle pensée souhaiteriez-vous offrir au monde s'il pouvait vous entendre ici et maintenant Et euh, c'est vraiment par le biais de cette simple question qu'on essaye d'évoquer chez chacun déjà la curiosité de se poser la question euh, du bien commun. Qu'est-ce que ça signifie on voit bien toute la difficulté, toute la complexité qu'il y a à formuler une pensée pour le monde, pour l'humanité, dans sa globalité. On sait très bien aujourd'hui formuler des pensées individualistes qui nous concernent et qui nous font du bien généralement, qui vont dans notre sens. Mais dès qu'on veut essayer d'ouvrir un peu ce champ-là et de se poser la question qu'est-ce qui serait vraiment bénéfique pour l'ensemble, pour la globalité de la planète, alors là il s'ouvre véritablement un champ très très large, un spectre très large de, de possibilités et qui nous, a, qui nous demande véritablement de réfléchir, de se poser la question, de s'interroger et on voit bien la difficulté. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des, des êtres très éclairés, en tout cas, qui ont été sur le chemin de l'humanité comme Martin Luther King, comme Nelson Mandela, comme Gandhi et, et tant d'autres. Et ces gens-là avaient déjà une vision et une, une façon de penser déjà le monde global. Ils ne le pensaient pas en termes de race ou de, ou de, ou de façon séparée. Pour eux, c'était déjà une, une globalité. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps, effectivement, aussi pour, pour nous, mais je pense qu'on n'est pas du tout les seuls avec l'association Une Pensée pour l'Humanité. Je pense qu'il y en a d'autres qui font également ce même travail. Et pour nous, ben, c'est simplement d'ouvrir les gens à cette question-là, en se posant la question de, de, de, de déjà de la penser qu'on souhaiterait offrir à l'humanité dans sa plus large diversité. Cette fameuse phrase de Gandhi, « Soit le changement que tu souhaiterais voir dans le monde » est un peu notre point de départ. Je pense que pour nous, c'est ce, ce qui fait permuter, d'une certaine façon, le monde, on pourrait dire ancien, ou l'ancien paradigme. Aujourd'hui, c'est une expression qu'on utilise beaucoup un peu dans, les, dans cette culture un peu alternative, mais euh, euh, pour aller vers le nouveau paradigme, qui serait justement de voir que le changement, il est à la fois collectif, mais il passe par l'individu et donc comment l'individu, comment soi-même, on se donne à, à ce changement de paradigme en acceptant nous-mêmes cette propre transformation. Et, euh, et là, ça ouvre effectivement quelque chose de nouveau et qui est très très intéressant à observer et à voir chez, chez les individus. Alors le, le but pour nous de cette participation est principalement de faire connaître notre association euh, donc euh, avec notre site euh, c'est 1pph.org ou alors sinon Une pensée pour l'humanité, sur Or you, bien évidemment euh, et puis sur les autres réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter, etc, enfin bref. Mais c'est effectivement le but d'abord et avant tout de, de pouvoir faire connaître cette association, de proposer aux gens d'y participer, donc euh, d'offrir leur pensée euh, pour le monde. Et puis également, ben, nous notre euh, proposition elle va tenir en fait sur, sur, sur une année, c'est-à-dire de, de nous aider dans le cadre de, de notre projet à aller faire ce même projet mais dans six grandes villes d'Europe, à aller recueillir donc, les pensées des gens dans six autres grandes villes. Et puis euh, également, au septembre l'année prochaine, 2016, on organise un challenge qu'on espère le plus large possible et où on demandera aux gens, justement, tous ceux qui veulent participer, d'offrir une pensée au départ du mois, mais surtout pendant 30 jours, d'aller chercher à vivre cette, cette pensée quotidiennement, soit le changement que tu souhaites voir dans le monde. Et donc d'aller incarner chaque jour avec sa propre créativité, là où on est, euh, c'est-à-dire vraiment de façon très locale, euh, d'aller vivre au quotidien et d'aller le partager sur tous les réseaux sociaux afin de créer une espèce de vague extrêmement forte, puissante, de pensée euh, positive et collective.